avez envie de changer votre vie, de changer certains aspects de votre vie Est-ce que vous n'avez pas juste un ras-le-bol d'avoir ce sentiment de tourner en rond, d'être dans cette spirale des situations répétitives Est-ce que vous avez aussi besoin de clarté et de, de compréhension dans des situations que vous vivez Je vous dis ça tout simplement parce que j'ai un certain nombre de personnes qui viennent me voir et qui me disent « Armel, j'ai déjà fait un effort pour changer les choses, j'ai fait un travail sur moi et malgré tout ce que j'ai mis en œuvre, malgré les investissements et les efforts que j'ai mis, j'ai fait, fait des pensées positives, des mantras, euh, je médite. Et malgré tout, ma vie ne se transforme pas. Malgré tout, ces situations reviennent quand même de manière récurrente. Et à cela, je leur réponds que c'est normal, tout simplement parce que l'information bloquante reste cristallisée dans vos cellules. C'est-à-dire qu'un tas d'informations est mémorisée dans vos cellules depuis votre conception et ces mémoires-là, justement, vous conditionnent dans un certain mode de fonctionnement et donc dans certaines expériences que vous allez vivre et donc dans certaines émotions qui vont se revivre de manière récurrente. Donc, rentre en jeu un outil qui est incroyable, qui est la déprogrammation des mémoires cellulaires et karmiques. Mais mieux que ça, voilà ce que je vous propose. Je vous propose en fait que vous puissiez devenir votre propre thérapeute, qu'enfin vous puissiez par vous-même effectuer cette déprogrammation, que vous puissiez déprogrammer ces mémoires, ce mécanisme inconscient qui vous empêche justement de, de vivre vos aspirations profondes. Alors, j'ai mis en place un accompagnement, un programme que j'appelle « Comment créer votre propre changement ?». Le premier module est, est sur la lecture des blocages inconscients. En quoi est-ce que c'est important Pour trouver la meilleure solution à votre programme, il est déjà important de cibler juste, de cibler la, la source du problème. Et ce qui se passe, c'est que généralement, euh, nous essayons de nous comprendre par un biais qui ne nous permet pas de changer les choses qui est le mental. La lecture des blocages inconscients n'est pas uniquement réservée à certaines élites, à certaines personnes qui ont eu euh, une intuition, un insight. Vous avez ce don-là aussi en vous, il n'a juste pas été éveillé. Donc comment faire C'est ce que nous allons travailler dans ce module 1. A partir de ça, vous allez déjà euh, voir votre vie différemment, ça c'est sûr. Mais une fois que vous auriez appris à cibler la problématique, le module 2, ce sera la découverte de ce processus de la déprogrammation des mémoires cellulaires et karmiques. C'est-à-dire comment faire pour déprogrammer ce nœud, déprogrammer ce mécanisme qui vous enferme dans ces situations récurrentes. Vous allez le mettre en application dans votre quotidien. Et le troisième module, c'est... Comment créer une réalité nouvelle Parce que, une fois que la problématique est ciblée, que vous allez déprogrammer le mécanisme, vous avez une feuille blanche. La question, c'est quelle histoire vous êtes prêt à, à écrire en fait quel est, quel est le renouveau que vous puissiez, que vous avez envie de vous offrir donc ce troisième module c'est comment créer votre propre réalité, comment créer vos désirs. Nous allons être au cœur de la loi de la création avec toutes ses subtilités. Il y aura un avant et un après en fait de ce programme qui est un réel saut quantique pour vous. Je vous souhaite donc la bienvenue. Les places sont limitées et restreintes afin que je puisse m'occuper de chacun de vous. Donc n'hésitez pas à vous inscrire au plus vite afin que vous puissiez ben, avoir votre place et je serai ravie de vous accompagner vers cette transformation euh, qui, est, qui est là et qui est concrète. Je vous remercie infiniment et je vous dis à très vite. Au revoir.